Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Bi-jour et bisoir. pour ceux qui me regardent. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'un chrétien doit-il prendre des contraceptifs? Est-ce que prendre des contraceptifs, ce n'est pas bloquer le cours naturel des choses? Est-ce que prendre des contraceptifs, ce n'est pas euh, bloquer la volonté de Dieu? Ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok, ok. Si tu continues comme ça, je te promets, tu auras 26 enfants. J en auras 26, mon frère, je te dis. Ma sœur, tu risques d'en avoir 30 si tu continues comme ça. Hein? Parce que certains chrétiens pensent qu'un chrétien ne doit pas prendre des contraceptifs. Un chrétien peut prendre des contraceptifs. Et là, je parle de l'homme, mais je parle aussi de la femme. Okay? Si la femme ne veut pas prendre de contraceptifs parce que c'est contraignant, okay? l'homme peut prendre des contraceptifs. Okay? Et quels sont les contraceptifs de l'homme? C'est le préservatif. Okay? L'homme peut prendre ça. Ok, donc oui, mais non, le préservatif, euh, ça enlève le plaisir, une partie du plaisir. Euh, mon frère, prends, tu vas t'habituer, ne t'inquiète pas, je te dis. Il ne faut pas emprisonner ta soeur, ta, ta, non pas ta soeur, il ne faut pas emprisonner ta femme. <rire> ta soeur en crise, je voulais dire. Il ne <rire> faut pas emprisonner ta soeur en crise, ta femme, euh, à prendre euh, des pilules qui peuvent après bloquer des choses bizarres, tout ça. Je ne suis pas contre la pilule. Hein. Il y a des bonnes pilules, OK? Mais certaines femmes peuvent refuser la pilule à partir de ce moment-là. Ben, écoutez, cher mec, prenez un préservatif. Alors, la grosse question, c'est qui est-ce qui va acheter les préservatifs à la pharmacie ou au supermarché? C'est ça maintenant la grosse question, OK? Vous faites les tours. Parfois, c'est la femme qui va. Parfois, c'est le mec qui va. J'ai discuté un jour avec euh, euh, un des pasteurs que j'encadre, un couple pastoral. Et puis, bon, eux, euh, en contraceptif, en fait, euh, ils, prennent, ils prennent des préservatifs. Et je leur dis, mais qui va acheter les préservatifs? La femme me dit, lui, il n'a pas honte. Hein? Il va au supermarché, il prend le préservatif, il dépose ça tout seul sur la table. <rire> Et puis, il est va. Ah là là là là. Ce qui est terrible avec le préservatif, c'est quoi C'est que c'est quand en fait vous n'avez plus de stock, hein? c'est ça Il n'y a plus de stock, il faut maintenant aller en chercher, ok <rire> Les gens dans ce bureau-là, ils commencent à être tout rouges, tout gênés, plus personne ne parle dans ce bureau. Je vous ai dit que dans ces 5 minutes, avec Alain Patrick, je vais vous parler de tout et on va parler de ça aujourd'hui. On va parler du contraceptif aujourd'hui là, vous comprenez Voilà, donc vous devez en prendre maintenant. Il y en a plusieurs pour la femme, il y en a beaucoup. Je ne suis pas une femme, je ne sais pas, je connais juste la, la pilule. Et puis, il y a un truc qu'ils appellent le stérilet, machin, tout ça. Il euh, y a aussi un truc qu'ils appellent le patch, c'est ça Hein mm -hmm. Je ne sais pas, bon, écoutez, moi je ne sais pas, je sais juste que, euh, à ce qu'il paraît, il y, a des, il y a des contraceptifs qui sont abortifs, hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit Et des préservatifs qui ne sont pas abortifs. Certains, certains disent, c'est ça, c'est abortif, s'il vous plaît, aidez-moi. Pourquoi les gens sont silencieux dans ce bureau tout à coup Je ne comprends pas. On a dit que dans cette émission de 5 minutes, on devait parler de tout. Alors, répondez aux questions ici. Julia, on dit quoi on dit abortif ou abortif? abortif. À, à quoi? Abortif. Cindy, c'est abortif, t'es sûr? Ouais. Guyane. <rire> c'est abortif, ok. Donc le problème, c'est qu'il y, euh, qui, qui, qui, y, y a certains contraceptifs qui sont, qui sont euh, abortifs et donc certaines femmes euh, euh, sont réticentes, tout ça. Ben, alors, prenez celles qui ne sont pas abortives. C'est tout. Et puis, euh, et puis voilà. Maintenant, euh, euh, vous savez ce truc-là, il y a certains chrétiens qui disent non, ce n'est pas la peine de prendre des préservatifs parce que si Dieu veut te donner des enfants, il va t'en donner et s'il ne veut pas t'en donner, euh, il ne va pas t'en donner. Donc, nous, dans notre couple, on ne prend pas de contraceptif parce que on veut tout simplement laisser Dieu contrôler les choses et on a la foi que Dieu contrôle les choses. Ben, le problème, c'est que ces personnes qui disent ça, ils, ils, ils ont mis leur foi en action et arrivés au quatrième enfant, ils se sont rendus compte que non, leur foi-là ne marchait pas très bien et ils sont allés prendre des contraceptifs. Non, faites vraiment attention à ça parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle des lois, euh, des lois spirituelles et des lois naturelles. Euh, lorsque euh, euh, un spermatozoïde croise l'ovule, vous savez, il y aura fécondation. Donc, si vous orchestrez le fait qu'un spermatozoïde croise un ovule, il y aura fécondation qui va se faire. Il y aura de fortes chances qu'il y ait fécondation. Maintenant, bon, peut-être que vous avez la foi qu'il n'y aura pas de fécondation. Hein. Il n'y a pas de problème. Il faut vraiment avoir la foi. Hein. Parce que de toutes les façons, le Seigneur Jésus a dit euh, « Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. » Donc, peut-être que si toi, ton contraceptif, c'est par la foi, peut-être effectivement... Hein, que par la foi, je ne sais pas, ta femme ne tombera pas enceinte. Hein? Est-ce que vous comprenez Mais moi, je vous dis, tout naturellement, Dieu a créé les choses pour que, euh, voilà, lorsque la femme est dans une certaine période, voilà quoi, et si elle a un rapport sexuel, je suis désolé, elle peut attraper une grossesse, il y aura fécondation, vous comprenez Et à partir de ce moment-là, il risque d'y avoir bébé. Est-ce que vous suivez Bon, je, je sens que ce sujet-là est très intéressant. On revient euh, dans une autre vidéo pour continuer ce sujet-là. Parce que, regardez, je suis déjà à 5 minutes 51. Le sujet, là est intéressant. Il est intéressant. Il est intéressant. Bon, on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer ce, ce sujet-là. Bye bye. Hé hey, hé hey.